Mais Kenny, qu'est-ce que tu fais ici <rire> Kenny, descends de là tout de suite ah oui, je Kenny Ça va, mec Kenny, viens il... <rire> Vraiment, il y a déjà tout... Ne ah me dites pas que... Qu'est-ce que vous faites chez moi ah